Que sont les objets système dans SQL Server Eh bien, dans SQL Server, vous avez des tables-systèmes qui sont à l'intérieur de chaque base de données qui vont contenir des informations sur la structure des objets, par exemple la liste des tables et de leurs colonnes. Ces tables-systèmes sont invisibles depuis SQL Server 2005, elles sont cachées. Avant, elles étaient visibles et on pouvait même écrire dedans, il y a très longtemps, hein, SQL Server 2000, et c'était dangereux. Donc en 2005, Microsoft a décidé de les cacher et nous a donné à la place des vues, des vues de catalogue. On va trouver ces objets système qui sont des vues dans sys.systemObject. Où se trouvent réellement ces vues Elles se trouvent dans une base de données cachée qui s'appelle système ressources ou ressources si vous préférez. On ne la voit pas ici dans la liste des bases de données système, elle est bien cachée pour contenir uniquement ce code. Comme ça, si jamais on fait des modifications ou des mises à jour font des modifications sur ces bases de données, ça ne touche pas à ces objets. Voyons un peu la liste. On va voir qu'on a des vues de catalogue, qu'on a des procédures stockées, des procédures stockées étendues, et etc., mais on a beaucoup de vues si on descend, on va avoir beaucoup de vues sur le catalogue, justement, la liste des colonnes, la liste des index, etc. On a aussi la possibilité de voir dans SysObjects les objets qui sont fabriqués par Microsoft. Donc dans 6.objects, on a une liste d'objets avec ismsshipped, ça veut dire, eh bien c'est fait par Microsoft, à 1. Si on prend tous les objets qui sont ismsshipped à 1, on va avoir la liste de nos objets système et là, regardez bien, nous avons les tables système dont je vous disais qu'elles étaient cachées, mais on a leur nom. Ça ne nous sert à rien parce qu'on ne peut pas faire de select directement sur les tables système. En tout cas, dans la session sur laquelle je me trouve, c'est-à-dire toutes les sessions utilisateurs normales, ça va être impossible. Il y a des moyens de contourner ça, mais on fait ça rarement. J'ai jamais fait ça de ma vie, par exemple. Donc, ces tables système, elles sont visibles à travers des vues système qui sont beaucoup plus puissantes et faciles à utiliser. On n'a pas besoin d'aller lire à l'intérieur. Mais alors, vous allez me dire, si ce sont des vues système qu'on vient de voir ici, est-ce qu'on peut voir le code source de ces vues Oui, on peut le faire. On a par exemple cette vue système SQL module qui nous retourne la définition des objets. Ici, si je regarde le résultat, eh bien je vais avoir un certain nombre de vues avec le code de création de la vue. Si on prend par exemple 6.tables qui nous donne évidemment la liste des tables. Donc là, je l'ai ordonné par ordre alphabétique, ça va être sous T. Voilà, 6.tables, voilà le code. Ce que je vais faire, c'est que je vais le copier, je vais aller chercher un outil en ligne que j'aime bien qui s'appelle SQL Format, je vais le prendre ici, je vais formater la requête, et voici donc, lorsque vous faites Select « Select étoile from 6.tables, voici ce que SQL Server va faire finalement. Il va aller chercher dans des tables système bien cachées pour aller chercher les informations qu'il va vous afficher. Donc voilà, c'est juste de la culture générale, je dirais. Vous n'avez pas besoin de savoir comment s'appellent les tables sous-jacentes. Par contre, regardez dans les bases de données, ici les vues du système, celles qui peuvent vous intéresser ou être utiles. Ce sont des vues que vous voyez dans chaque base de données et en fait leur code source se trouve dans une base de données cachée.